Sommes-nous d'accord? D'accord. Il est temps maintenant des déclarations de députés. Député de Toronto-Saint-Paul, merci. À chaque soir, 10 000 personnes à Toronto font face à l'itinérance, avec 50 sont itinérants chroniques. Plusieurs ont faim, sont aux prises avec des problèmes de santé mentale et de dépendance, il devient très froid à l'extérieur. Dans notre communauté, nous sommes préoccupés parce que les effets de l'insécurité alimentaire et de l'insécurité des logements deviennent pires. En ces mois où il fait plus froid et les programmes, les services offerts à eux, sont en pause. Je suis ravi de, de l'équipe dans ma communauté qui offre des, une popote roulante, entre le 18 novembre et le 7 avril, et certaines semaines, ils offriront aussi des items euh, nécessaires, hygiéniques. Et je demande à toute personne qui a, a besoin d'aide euh, ou qui sait, connaît une personne qui a besoin d'aide d'entrer en contact avec mon bureau ou euh, euh, l'organisation Holy Blossom. Il y a d'autres programmes communautaires tels que Witchwood Open Door, euh, l'Église unie Saint Michael, et les églises sur la côte et leur banque alimentaire, Christchurch, Deer Park, Grace Church on the Hill, Lady of Perpetual Health, Timothy Eaton, l'église, et l'église baptiste, la générosité dans notre communauté est sans borne, mais la générosité de la communauté ne peut pas remplacer les, la responsabilité du gouvernement. L'insécurité alimentaire et du logement ne, ne sera pas éliminée à elle seule. Il faut agir. Merci. Déclaration députée, députée de député. Député de Peterborough-Cowarta. Merci, M. le Président. Merci pour cette occasion d'aborder la question d'un ami dans ma circonscription. Lorsque j'ai commencé à écrire cette déclaration, je me suis dit comment le décrire. Humble plein de compassion, engagé, dévoué. Et, et ensuite, je me suis dit, je peux le résumer avec cette phrase Joe est une personne exceptionnelle. Je parle de Joe Vancouverdin. Certains se diront, ça me semble être ennuyé comme nom. Et vous avez raison. Joe est le père de Adam Vancouverdin, médaillé de quatre médailles. Donc, pourquoi est-ce que Joe est une personne exceptionnelle il a la maladie de Parkinson et en dépit de cela, il continue de redonner à notre communauté sans qu'on lui demande de faire. Il fait partie d'un projet de recherche avec l'Université Trent pour se pencher sur une vie active, les effets d'une vie active sur le Parkinson. La boxe, danser et de marcher sont tous des activités dans lesquelles il participe pour cette, ce projet de recherche. J'ai parlé de la marche parce qu'il euh, y a cet événement, Superwalk, pour le Parkinson's. Cette activité il a pu lever 10 000 avec un million de pas. Pour ceux avec Fitbit, vous savez que votre objectif est de 10 000 pas par jour, donc mettez cela en perspective. Ce serait 100 jours consécutifs d'atteindre votre objectif, Fitbit. Si vous voulez en apprendre plus de Joe et avec son parcours avec le Parkinson, vous pouvez en apprendre plus à, à son site Web PD.com. Déclaration de député Député de Waterloo, alors qu'on note dix jours consécutifs de lutte contre la violence sexo-spécifique, je voudrais remercier tous ceux qui ont participé à cet événement à Waterloo et partout en Ontario. C'est un privilège pour moi de reconnaître des leaders dans la communauté pour lutter contre la violence envers les femmes. Sarah semaine au Centre d'appui pour les victimes de violences sexuelles. Dans le manque de leadership et de financement de la part de ce gouvernement, ces femmes ont lutté pour des, la défense des droits des victimes et d'appuyer les personnes qui ont été violées. Alors que les survivantes ont le courage pour demander de l'aide, on devrait avoir les ressources en place pour leur venir en aide. Lorsque le gouvernement a réduit le financement en 2019, ils ont tourné le dos aux survivants, survivantes. Le financement devrait être disponible pour toutes les agences, surtout lorsque, à la suite de l'incidence de la pandémie, il y a une pandémie clandestine où euh, il y a une augmentation de la violence sexuelle et de la violence sexo-spécifique. Et il y a eu des augmentations de 150 du nombre de cas. Nous n'allons pas s'arrêter jusqu'à ce qu'on puisse appuyer les femmes dans les tribunaux, dans le système de logement abordable, jusqu'à ce que les femmes n'aient plus à vivre dans la peur. Merci. Merci. Déclaration de député. Député de Scarborough Rouge Park. Merci. Les résidents euh, de ma circonscription prennent toujours soin de l'un des autres. Je l'ai vu au pire de la pandémie, alors que la communauté s'est réunie pour redonner et prendre soin de, de leurs voisins et prendre soin des personnes âgées. Les services de police de Toronto redonnent toujours à la communauté locale, que ce soit avec des banques alimentaires, des levées de pont, fonds ou des activités de pique-nique. Et je voudrais parler des services de police qui ont leur activité pour faire sourire les enfants. 41, 42, 43 et ces divisions se réunissent pour avoir une, une activité où on donne des cadeaux aux gens, aux familles dans le besoin. On accepte de nouveaux cadeaux de nouveaux jouets euh, emballés, non emballés en fait, et on peut les envoyer directement à ces divisions de la, des services de police et on va accepter des jouets jusqu'au 14 décembre à minuit. L'esprit des fêtes, il s'agit de redonner aux autres. Je vous encourage de faire de même et de redonner à votre communauté locale. Et pour ceux qui sont dans le plus, plus dans le besoin. Je voudrais remercier encore une fois les trois euh, services de police, 41, 42, 43, pour euh, servir et protéger nos résidents. Merci. Merci. Déclaration de député. Député de Niagara Falls. Monsieur le Président, je prends la parole aujourd'hui pour dire encore une fois j'ai déposé un projet de loi pour que l'assurance santé puisse couvrir les coûts d'examen PSA. Cette année, on estime que 15 000 hommes vont décéder des suites du cancer de la prostate, mais on sait que si on reçoit un diagnostic précoce, il y a presque 100 de survie. Si on, on permet à ce que cela arrive au stade 4, à et le taux de survie baisse à 25 Malheureusement, on doit payer pour ce test de dépistage, à moins qu'ils euh, qu aient déjà reçu un diagnostic de cancer. Pourquoi est-ce que ce service n'est pas couvert par l'assurance santé? Mon ami Gary euh, Gabby Gibby euh, qui euh, accueille un tournois de golf pour faire des levées de fonds pour ce test de, de dépistage. Est-ce que vous savez qu'un homme sur neuf va avoir un diagnostic de, la, du cancer de la, de la prostate Huit provinces et trois territoires offrent déjà cette couverture en vertu de l'assurance santé pour ces tests de dépistage de, de la prostate. J'espère que le gouvernement va se joindre à moi et appuyer cette motion et accomplir cela pour les Ontariens. C'est aussi important. On peut tous se faire pousser une moustache comme la mienne, mais si on ne paie pas pour ces tests, des hommes vont mourir dans la province de l'Ontario. Merci. Merci. Déclaration de député. Député de Bruce Gray-Owen-Sound. Merci, Monsieur le Président. Je prends la parole pour reconnaître une grande occasion pour une personne très spéciale dans ma circonscription de Bruce Gray-Owen-Sound. Le 5 novembre, Charlie Fisher, Owen-Sound, a célébré son 107e anniversaire. Je suis honoré de le connaître et j'ai eu l'occasion de le visiter en ce jour d'anniversaire. Et je peux dire que sans aucun doute que ce fut une journée spéciale pour M. Fisher et toute sa famille. Il a enseigné à son voisin de 8 ans à pour euh, euh, dessiner. Est-ce que vous pouvez vous imaginer lorsque cette jeune personne aura notre âge et réfléchira sur le fait que cette personne spéciale l'a enseigné à dessiner presque 100 ans plus vieille qu'elle? Ce fut extraordinaire de voir toute la, la communauté reconnaître cet anniversaire et de faire en sorte que ce soit une journée mémorable pour lui. Des élèves de l'école secondaire se sont joints à eux pour lui chanter « Joyeux anniversaire et on a envoyé aussi des cartes d'anniversaire. La 12e année, en histoire, a commencé cet effort d'envoi de cartes d'anniversaire. Monsieur Fisher est un ancien combattant de la Deuxième Guerre mondiale et on lui a redonné tous les items de son service militaire et qu'on va redonner ces items à un musée. J'encourage tout le monde d'aller voir ce musée. Il était dans au sein de, des Forces armées canadiennes et a livré plusieurs équipements nécessaires. Durant son service, M. Fisher a pris des centaines de photos et certaines de ces photos peuvent être vues dans le musée de Billy Bishop de One Sound. Je n'ai jamais vu une personne plus positive que Charlie Fisher. Il a acheté une tablette à l'âge de 105 ans avec une pleine euh, garantie. Et je voudrais le féliciter pour euh, ce jalon dans sa vie et aussi pour tout son service dans la défense de notre euh, pays. C'est un réel réo, héros et une inspiration. Et euh, pour les citer, n'abandonnez jamais. Merci. Thank you. Merci. Déclaration de député. Député de Sudbury, merci. Aujourd'hui, c'est la journée internationale pour prévenir la violence contre les femmes. Et Je porte du mauve comme tous les autres députés. C'est une initiative d'encourager les femmes à quitter leur abuseur. On porte cette écharpe mauve pour démontrer que la communauté appuie ses femmes et ses enfants. C'est très important qu'on le fasse en tant qu'homme parce que chaque année, 20 à 30 femmes sont tuées par leurs partenaires intimes. Et c'est une raison pour laquelle. Ça prend le soutien de toute une communauté. Je voudrais reconnaître certaines des agences dans ma circonscription qui viennent en aide aux femmes qui sont aux prises avec des problèmes de YWCA, Sudbury, le service aux victimes de Sudbury. Centre Victoria pour femmes, Les centres de santé de Sudbury et programme d'aide aux victimes de, de violences envers les femmes. En tant que député de la région de Sudbury, je voudrais que les survivantes sachent qu'ils ne sont pas seuls. Je vous vois, je suis solidaire avec vous et avec tous les survivants et survivantes partout en Ontario. Merci. Merci. Déclaration de député. Député de Scarborough, Guildwood. Merci, M. le Président. La violence armée est un, un problème social et de sécurité qui laisse des, des incidents, des séquelles à long terme dans nos communautés. On doit faire plus pour rompre le cycle de la violence et permettre aux communautés de se guérir. Il y a des incidences physiques et mentales qui vont au-delà de la victime. Ça entraîne des, des effets à long terme pour la communauté. Les gens se sentent peur et euh, sans espoir et sans accès à des soutiens à long terme, ça peut entraîner des traumatismes à long terme. Dans ma semaine, euh, La semaine dernière, dans ma circonscription, on a été en deuil à la suite de, du décès d'un homme de 20 ans. Malheureusement, ces incidents ont lieu trop souvent. Ce mois, les services de Toronto ont répondu à sept fusillades et 32 jusqu'à maintenant cette année. C'est un grand problème et une crise qu'on ne peut pas ignorer. C'est un, un enjeu qu'on voit dans des communautés plus marginalisées qui sont à la suite de l'inégalité dans ces communautés. C'est un problème que mon projet de loi émanant de députés, la communauté plus sécuritaire, permettra de réduire ses écarts. Ça déclarait cet, cet enjeu en étant un, un problème et un état d'urgence et aussi de permettre à ce qu'il y ait plus de services pour mettre fin à la violence armée. Et je vais déposer ce projet de loi la, prochaine, la semaine prochaine. On a la chance d'intervenir avant que euh, euh, qu'on tire sur une personne et qu'elle est frappée par balle. Je demande au gouvernement de faire de même et d'appuyer ce projet de loi. Merci. Merci. Merci. Déclaration de député. Député de Paris-Saint-Moskoka. Merci, Monsieur le Président. Aujourd'hui, je prends la parole pour euh, reconnaître le, la ministre de, de la Santé pour euh, s'attaquer aux iniquités. Euh, dans la façon que les hôpitaux de, de plus petite taille sont financés. J'ai parlé des défis auxquels sont confrontés ces hôpitaux de moyenne taille et de plus petite taille, tels que ceux à Pearson-Muskoka. Sous l'ancien gouvernement, on a sous-financé ces hôpitaux et on devait demander au ministère pour augmenter le financement pour qu'ils puissent se rendre à la fin de l'exercice financier. Ce fut très difficile pour ces hôpitaux pour planifier pour l'avenir de la même façon que d'autres euh, hôpitaux urbains euh, de plus grande taille, mais les Ontariens... Qui vivent dans ces communautés méritent d'avoir le même accès aux hôpitaux. D'augmenter le financement de fonctionnement permet à ce que ces, ces hôpitaux puissent planifier pour l'avenir et d'avoir un budget qui est plus efficace. Après que le financement additionnel a été annoncé, la PDG de, euh, du centre hospitalier de Muskoka a dit que c'était la première fois qu'il s'attendait à avoir un budget équilibré pour les cinq prochaines années. C'est une très bonne nouvelle. Ça veut dire que Nathalie peut planifier pour l'avenir et non pas de faire des demandes pour avoir du financement additionnel et d'avoir de, des plans pour, savoir, pour prévoir si ces demandes ne sont pas approuvées de la part du centre hospitalier de Muskoka, Algonquin. Merci pour, à la ministre de la Santé de s'être attaqué à cet enjeu de longue date. Cela conclut la période des et...